Après la division de l'Empire romain par Théodose en 395, les peuples barbares envahissent l'Empire d'Occident qui s'effondre en 476. Cependant, l'Empire d'Orient subsiste et prend le nom d'Empire byzantin. À l'ouest, les peuples barbares ont envahi l'Empire romain d'Occident et se sont installés sur son territoire en créant plusieurs royaumes, dont celui des Francs dirigé par Clovis. Les successeurs de Clovis sont les Mérovingiens. Le dernier Mérovingien est renversé par Pépin le Bref en 751, son fils Charlemagne devient roi des Francs en 768. Au VIe siècle, l'empereur Justinien rêve de reconstituer un grand empire et reprend Rome et Ravenne. La capitale religieuse et politique de l'Empire est Constantinople, qui se situe entre l'Europe et l'Asie et qui apparaît comme un véritable carrefour commercial. L'empereur est à la fois le chef politique, militaire et religieux. La transmission du pouvoir est héréditaire, l'armée joue un rôle très important car elle permet au pouvoir de se maintenir. Les Byzantins sont chrétiens, le chef de l'église byzantine ou orthodoxe est le patriarche de Constantinople, il est choisi par l'empereur. En 1054, c'est le schisme. Les chrétiens orthodoxes se séparent des chrétiens catholiques, dirigés eux par le pape de Rome. Les raisons sont les oppositions entre le patriarche et le pape, des habitudes religieuses différentes ou encore l'utilisation du grec au lieu du latin. Charlemagne domine une grande partie de l'Europe occidentale. Il est le chef d'un empire chrétien et, le 25 décembre 800, il est couronné empereur par le pape à Rome. Aix-la-Chapelle devient la résidence permanente de Charlemagne. C'est de là qu'il dirige son empire. Le territoire est organisé en comtés. Les comtes jurent fidélité à Charlemagne qui les surveille grâce au missile de Minici.